Quand on est éditeur en fait, euh, ce qui est mon métier, donc euh, éditeur depuis maintenant une trentaine d'années chez Grasset d'abord, chez Stock. Ensuite, on a peu le temps de, de se vouer à soi-même. On est généralement dévoré euh, par les textes des autres et par les besoins des autres. Je crois qu'arrive un moment dans la vie où on a besoin aussi, euh, si, si on en a en tout cas l'envie de passer de l'autre côté. Et, et j'ai éprouvé le besoin avec ce livre qui s'intitule le retournement euh, le titre a plusieurs sens mais l'un des sens de ce titre c'est aussi de me retourner moi même vers mes origines vers euh, ce, certaines choses que j'ai traversées, mais aussi vers cette possibilité d'écrire qui m'avait été donnée euh, quand j'avais entre 20 et 25 ans et que j'ai progressivement abandonné euh, au profit d'édition alors ce que j'essaie de, de, de raconter dans, dans, dans un livre qui est à la fois autobiographique, mais qui quand même, je l'espère, touche à des thèmes plus universels, et qui sont peut-être des thèmes qui sont des, des, des thèmes même intimes pour beaucoup, c'est quoi C'est la recherche de l'identité à travers la recherche des origines. En fait, le livre est bâti sur le principe suivant, il raconte une histoire d'amour entre le narrateur, qui me ressemble beaucoup, et une femme euh, qui va devenir sa femme, et qui est libanaise, qui est de confession chrétienne, donc qui fait partie de la minorité chrétienne, et à l'intérieur de la minorité chrétienne libanaise, elle est grecque, catholique, euh, de confession melkite, une archi minorité euh, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et... À travers le lien que j'ai avec elle et le lien que j'ai avec ce pays aux 18 communautés différentes je m'interroge en fait sur les origines et découvrant mes propres origines je vais vers le passé j'ai décidé d'être un peu ambitieux et original je l'espère dans ce livre c'est à dire qu'au lieu de me contenter du passé proche au lieu de raconter ce qui se passe aujourd'hui ou la génération de mes parents de mes grands parents je remonte en fait le fil de l'histoire commune des chrétiens et des juifs sur 2000 ans donc c'est une sorte de plongée euh, sans, sans masque sans tuba sans oxygène dans le puits du temps j'essaye de faire en sorte que ce livre qui m'a valu beaucoup de, de, de recherches beaucoup de documentation euh, qui, qui m'a obligé à et ça m'a passionné à aller euh, au contact de ce que je préfère, c'est-à-dire les textes des autres, dont de lire euh, Emmanuel levinas mais euh, aussi les prises de position politique de mon aïeul, euh, Dolphe Crémieux, qui était l'homme le, le, le, le, du décret Crémieux, qui a donné la nationalité, par exemple, française aux Juifs d'Algérie en 1870, allant en contact de, des textes des autres, des univers des autres, et de mes origines je me suis dit qu'il fallait quand même pas que ce soit trop difficile à digérer pour le lecteur. Deux choses m'ont aidé à structurer le livre. L'histoire réelle, effectivement, d'amour et d'attirance et d'attraction pour une femme et pour un pays, un pays très compliqué, un Orient vraiment très compliqué, euh, mais aussi, je l'espère, la relation drôlatique, euh, une relation conjugale avec euh, beaucoup d'engueulades des engueulades en fait plus sur le passé que sur le présent qu'est ce que tu aurais fait il y a 2000 ans en gros est la question que me pose en permanence le personnage féminin du livre euh, donc je pense que ça donne lieu à la possibilité que un certain humour une certaine dérision une certaine euh, drôlerie même parfois une absurdité des situations euh, s'introduisent dans le livre j'en cite juste une seule il euh, y a une maison dans laquelle je passe du temps au Liban, sur euh, les contreforts du mont Hermon, c'est équidistant de la Syrie d'Israël, c'est donc une zone en fait classée archi-rouge par le Quai d'Orsay, dans laquelle je passe des étés délicieux, euh, à 1500 mètres d'altitude, il ne fait pas trop chaud, et un jour, ma femme, qui est le personnage féminin du livre, en tout cas ça inspire beaucoup, me demande si je veux être enterré dans le caveau familial d'abord je trouve ça quand même bizarre de me demander je suis pas si vieux euh, à, à, à ce qu'on m'enterre euh, pas trop tard euh, ni trop tôt quand même mais aussi je suis pris d'un certain vertige identitaire originel à l'idée finalement d'être enterré si loin de chez moi mais où est-ce chez moi est-ce à paris est-ce dans le sud où viennent euh, tous mes ancêtres euh, du côté paternel ou peut-être est-ce dans cette terre quasi biblique de l'autre côté du plateau du Golan, au pied du Mont Hermon. Il y a un fait précis qui est possiblement à l'origine de ce livre qui, qui s'appelle Le Retournement et qui montre comment un homme se retourne vers son passé, vers sa mémoire, vers ses origines, en chutant vers elle. C'est un fait très précis qui, a, qui a fait entrer l'histoire tragique. Dans, dans dans ma chair au sens propre du terme et dans mon esprit c'est l'explosion le 4 août 2020 d'une partie du port de beyrouth où ont été donc entreposés un certain nombre de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium il se trouve que ma femme et mon fils âgés à l'époque de même pas trois ans se trouvaient là bas euh, et moi j'étais en france j'allais les rejoindre quelques jours après cette explosion qui a coûté la vie à plus de 300 personnes, qui a blessé euh, des milliers de personnes et qui a entraîné des dizaines de milliers de réfugiés, euh, m'a révélé la possibilité tragique de certains pays et aussi de l'histoire. En France, nous vivons dans une paix relative. Nous nous plaignons parfois beaucoup, mais nous vivons dans la paix depuis 1945. Euh, là la guerre est permanente en fait la guerre n'est jamais achevée elle est toujours en cours et cette explosion qui n'est qu'un des épisodes à rebondissement d'une guerre inachevée a montré m'a montré la fragilité des êtres et de leur destin et ça a joué pour beaucoup dans la manière dont j'ai voulu m'en cette histoire dont j'ai voulu peut-être de ce point de vue là essayer de la guérir cette histoire essayer de mettre des mots sur quelque chose qui pouvait paraître a priori impensable puisque quand j'ai vu les vidéos et des vidéos de surveillance quand j'ai vu les vidéos de mon fils de deux ans courant tout nu euh, parce qu'il prenait son bain euh, il n'est pas tout nu toute la journée il prenait son bain il est sorti de son bain alors que l'appartement était littéralement en miettes et il courait au milieu du verre brisé et des ferrailles pour sortir de l'immeuble donc ce sont tout d'un coup si vous voulez des images tragiques qui montrent la fragilité des choses mais qui nous poussent aussi à mettre des mots pour comprendre pour apaiser et non pas pour s'approprier la douleur des autres mais pour essayer de la comprendre